Et bonjour, alors pour nettoyer les WC, pour enlever le tartre, il suffit pour cela du vinaigre et du bicarbonate. Alors nous allons procéder au nettoyage. Alors on verse d'abord le vinaigre. environ un tiers un tiers de la bouteille nous prenons du bicarbonate Inversons. comme ceci voilà alors là vous pouvez remarquer ça bouillonne alors il faut laisser agir environ 12 heures le mieux c'est de le faire le soir avant de se coucher pour que cela agisse. Et effet garanti, ça enlève le tartre. Et c'est naturel. Voilà. Alors il suffit du bicarbonate on trouve dans une grande surface et du vinaigre c'est pas cher et c'est naturel ouais, ça, ça bouillonne. on laisse agir on peut aussi éventuellement gratouiller ceci on que ce soit vraiment très propre et ça devient très blanc voilà et on laisse agir 10 à 12 heures et recommencer l'opération une ou deux fois par semaine voilà bonne journée à tous